Bonjour à toutes et à tous, c'est Gecko. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série consacrée à World of Warcraft, ça s'intitulera le petit guide de la transmogrification et nous commencerons directement avec le T2. Et pourquoi pas le T1 Eh bien parce que le T1 est moche et le T2 est joli. C'est complètement subjectif mais on s'en fout. Alors on va commencer directement avec les différents accès qui nous mèneront au repère de l'Aile Noire et au cœur de Magma qui se trouve dans les Stéphardons. Alors il y a le portail pour les hautes terres du crépuscule qui pourra nous aider directement jusque là de manière très rapide ou sinon manière un peu plus longue mais beaucoup plus commune parce que tout le monde n'a pas le portail pour les haute du crépuscule vous prenez le zeppelin en direction de la vallée de Stranglerons ici on voit sur la map, bien, je vous montre directement que l'accès par les hauteurs du crépuscule est beaucoup plus court que par la vallée de Stranglerons et eh bien euh, il faudra faire les quêtes et les copains, hein. si jamais vous euh, si même vous n'avez pas le portail, eh bien, en faites les quêtes hein, pour y avoir accès, vous allez voir, ça vous facilitera la vie Ici nous sommes partis donc en direction de la vallée de strangle vallée qui a abrité par le passé bien des combats entre l'Alliance et la Horde, des combats qui duraient jusqu'au petit matin. Pour ceux qui ont connu, eh c'était vachement stylé, mais ça n'a strictement rien à voir avec le contenu de cette vidéo. Donc nous arrivons au campement, euh, au nom l'avant-poste collige de Gromgol, et nous partons directement en direction du nord pour les steppes ardentes. Avec une petite transition en 3, 2, 1... Ah putain pile au bon moment c'est pas cool ça Alors nous arrivons directement en vue du Mont Roche Noir avec une petite accélération nous allons directement arriver à l'intérieur. Et nous allons voir sur notre map que le repère de la Noire se trouve en bas à droite de celle-ci. Pour, pour y accéder il faudrait cliquer sur l'orbe qui se trouve au bout de ce petit couloir. Vous cliquez sur l'orbe, vous cliquez sur placer la main sur l'orbe et vous êtes peut directement à l'intérieur, il n'y a plus besoin d'accès du tout, sachez que le premier boss est beaucoup plus facile à deux que tout seul, pourquoi Et bien simplement parce que il faut contrôler le boss et celui-ci doit être défendu pendant qu'il détruit les œufs. donc un contrôle le boss et l'autre défonce. Tous les mobs qui pop euh, pendant tout le combat, jusqu'à ce que la salle soit clean. Une fois que la salle est clean, vous tuez tout le monde. Et bien voilà, donc dans cette première instance, vous pourrez récupérer 7 des 8 loots. Le premier, tranche triple indompté vous offrira les poignets. Va la l'Astras le corrompu... Attends, j'ai buggé parce que j'arrive jamais en général. L'Astras le corrompu, la ceinture, le Seigneur la l'anistère, les bottes, cœur de feu, Flamégor, Rocher, Ben, les mains, Chromagus, les épaules, Nepharion, la tête et le torse. Je sais que la tête peut être aussi récupérée sur Onyxia, qui est une instance level 80... <rire> 80, euh, qui se trouve euh, dans les mares des chagrins, juste ici. Une fois cela récupéré, il vous manquera les jambes. Les jambes qui se trouvent sur notre ami Ragnaros au cœur de magma. Cœur de magma qui, une fois que vous, avez, que vous soyez sorti de Repère de Noir, vous prenez en bas à droite jusqu'à une petite ouverture où là il y a notre ami Lotus. Lotus, et eh bien ça, ouvre-faille. Qui, une fois euh, que vous avez cliqué dessus, vous téléportera directement à l'intérieur le cœur de magma est une instance très facile hein, très très très très facile parce que level 60 tous les boss sont faisables mais faites les dans l'ordre hein. Donc, euh, il faudra faire les 8 premiers avant de faire le 9 puis le 10 e sinon notre ami Raneros ne popera pas et là vous arrivez sur Raneros, vous, vous le poutrez et vous pouvez récupérer vos jambes T2 avec énormément de chance et peut-être l'objet légendaire qui vous permettra d'avoir sa masse la main de Sulpuras hein, qui est beaucoup trop stylée et bien en tout cas, merci à tous, et si vous voulez rester pour avoir un aperçu in-game de tous les sets, ce sera dans quelques secondes. Alors voilà, on arrive sur le set du chaman les 10 tempêtes, qui est un set que j'affectionne tout particulièrement avec ses épaules beaucoup trop stylées, beaucoup trop larges, beaucoup trop classe. vous avez une carrure de dingue avec ça... <rire> vous êtes beaucoup trop fort, enfin, franchement je l'aime énormément. On arrive sur le site du druide la grande tenue de Hurloraage qui je trouve ne fonctionne bien que sur les elfes de la nuit. Hein, parce que sur les tauren, sur les trolls c'est absolument infâme. Sur les elfes de la nuit ça vous donne un aspect vraiment druidique très très très, très, très classe je trouve. Donc le démoniste avec la grande tenue de Nemesis qui est... Pouh, que, dire, que dire sur ce set Trop stylé, je suis en train de le farmer en ce moment avec mon propre démoniste. Et, euh, et j'ai vraiment hâte, euh, hâte de l'avoir. On arrive sur l'armure de Hunter, l'armure de Tracker, le dragon, chasseur bien sûr en français hein, les amis, euh, qui est rose, rose et bleu, avec des têtes de dragon. Elle est esthétiquement très belle, mais moi j'aime pas, bah, parce que voilà, porter du rose, hein, euh, merci quoi, je sais que je joue paladin en même temps, mais c'est pas grave, c'est strictement aucun rapport. Mage avec la tenue de parade de vent de néant, personnellement je la trouve pas très jolie, mais on sent qu'ils ont voulu faire... Euh... Euh, transpirer ce côté arcanique du mage avec toute cette magie beaucoup trop classe. Et là, nous arrivons bien sûr sur une des armures les plus belles du jeu, celle du paladin avec l'armure du jugement qui est beaucoup trop classe, beaucoup trop stylée. Avec, Pff, oh là là, promener avec ça quoi, vous êtes euh, le roi. Enfin, On arrive sur le prêtre avec l'habit de transcendance. Ça m'inspire de la sympathie, ce, ce cette prêtre, ce... de la sympathie, de la gentillesse, de la bonté euh, du prêtre quoi, en plein dedans. Hein. Oh, alors là, le set guerrier avec ses lames qui ressortent de son casque et de ses épaules, qui est vraiment très très classe, hein, cette tenue de combattant de Kourou, qui est un must-have pour, pour nos amis guerriers, je trouve. On terminera par l'armure de Cro de Sang, l'armure du voleur, qui est à mon goût une, un des plus beaux 7 voleurs du jeu. Voilà, enfin je pense, hein vous êtes avec moi, après sur un gobelin, bon, on est moins pas. En tout cas, je vous remercie pour votre patience et pour votre temps, en espérant que ça vous ait plu. Je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao, ciao